Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une plateforme qui va vous permettre de gagner plus de 300 dollars à l'inscription. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, sachez que si nous parlons de crypto-monnaie. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour voir ce qu'il faut faire afin de gagner ces 300 dollars. La plateforme que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Superex et ce que vous avez à faire c'est juste vous inscrire sur le site. Donc le lien d'inscription se trouve dans la barre de description. Superex est une plateforme émergente de négociation d'échange des crypto monnaies basée sur le web 3.0 et offrant actuellement un ordre de plus de 300 dollars. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le lien en bas de la description. Après avoir cliqué sur ce lien, vous allez tomber sur cette page. Une fois sur cette page, vous allez renseigner vos coordonnées en mettant votre email et votre mot de passe. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur ce petit onglet I have read and agree to. Là, vous cliquez dessus, ça devient jaune comme vous le voyez. Et vous cliquez sur registre et puis une fois que tout cela est fait vous êtes enregistré et vérifiez votre compte vous allez revenir télécharger l'application que ce soit sur Play store ou sur app store là tout dépendra du système d'exploitation de votre portable comme vous le voyez maintenant nous sommes sur l'application donc vous allez venir cliquer sur cet onglet airdrop base Une fois que vous êtes sur cette page, cela s'affichera sur votre écran, que vous allez voir. Ici, ils disent Instance Sign Up for Super Exchange for Super X, comme vous le voyez, j'ai déjà réclamé. Une fois après l'inscription, vous gagnez automatiquement 10 pièces de cette plateforme. Et actuellement, la paie de cette plateforme se value autour de 5 dollars, dont vous réclamez. Et ensuite, vous allez revenir les suivre sur Twitter. Vous allez mettre votre lien, votre compte utilisateur Twitter et vous réclamez aussi deux pièces. Ensuite, sur Telegram, vous réclamez deux pièces. Sur ce point, vous êtes appelé à faire un dépôt sur la plateforme. Tout dépend de la crypto-monnaie dans laquelle vous allez faire ce dépôt. Moi, dans mon cas, j'ai fait le dépôt en bnb machine j'ai réclamé 5 ET Autrement dit, les pièces de la plateforme Ici on nous dit de faire le trading futur donc pour le faire vous allez revenir ici et vous allez cliquer sur Wallet en bas et venir au niveau de transfert et là vous allez cliquer sur Open Now une fois que vous avez cliqué sur Open Now, vous allez transférer les fonds de votre compte Trading Spot vers votre compte Trading Future. Et là, vous allez mettre le montant en USDT ici et vous allez confirmer le transfert. Là, les fonds quitteront votre compte Spot vers votre compte Future. Après cela, après cela, vous devez revenir ici et cliquer encore sur Future. En bas. Et là, vous, de, vous allez venir ici prendre une position de trading, que ce soit la vente ou l'achat. Si vous choisissez Open Long, ce qui veut dire vous pariez sur la hausse de l'actif. Par exemple, ici nous avons Bitcoin Use, use DT. ce qui veut dire, vous choisissez que le compte Bitcoin sera en hausse. Si vous choisissez Short, ce qui veut dire Bitcoin sera en baisse. Vous devez prendre vos précautions avant de venir ici. Après cela, on nous dit de faire le trading spot. Nous allons revenir et venir ici. cliquer au, milieu, au niveau des trades. Ici, c'est simple. Vous allez choisir de vendre ou d'acheter. Par exemple, si vous avez fait un dépôt BNB par exemple Je vais essayer de vendre les BNB pour acheter les USDT Comme vous le voyez, je clique sur All, sell all et là je fais sell ils me disent que mon montant est inférieur à ce qu'il faut donc je ferai un dépôt ultérieurement pour le faire. L'essentiel c'est de savoir comment cela se passe pour pouvoir bénéficier de ces pièces. Après cela aussi, vous n'avez qu'à inviter vos amis à rejoindre la plateforme. Ou soit vous pouvez aller sur les plateformes comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, WhatsApp les groupes spécifiés pour cela et partager votre lien de parrainage ici sont les conditions pour pouvoir récupérer vos gains c'est à dire une fois que vous allez réclamer cet ce il sera verrouillé maintenant pour le verrouiller comme, comme vous le voyez ici il y a votre compte twitter on l'a déjà fait, votre compte telegram déjà fait aussi faire un dépôt faire le trading spot et le trading future, recommandez la plateforme à vos amis, une fois que vous le faites, si vous êtes chassé aussi, vous serez sur la whitelist de la plateforme en question et vous allez bénéficier des airdrops plus quotidiennement, c'est une opportunité à ne pas négliger avec, surtout ceux qui ont connu le BNB bien avant, savent de quoi il est question.